Bon, je suis vraiment désolé, mais euh, Steam voulait ah, mais vraiment Steam, pas hein. télécharger les ah, deux ouais. premières parties. J'allais dire, je suis en mode Patrick, mais c'est pas aussi sévère que. <rire> ah bah, Patrick, c'était. Ah, ouais. euh, euh, ok. Moi je veux juste un damier noir et rose. Le jeu qui est merde! C'est bon? Où ce qu'il est, Hunter? Il y, a, il y a des gens qui disent un hunter et je vois pas de hunter. Elle doit être au pied de l'immauque Ah, piqûre. Mmh. Euh... Voilà, va t'écraser. Attention à la mâche. Holy voilà, tiens, franchement ça. Comment T'as l'air si la que... Oh, yeah. oh, Oh. Ah, un immigré polonais. <rire> Spider C'est dégueulasse. <rire> je sais pas, dans le bâtiment des fois ils embauchent des prestataires, je sais pas d'où ils sortent. <rire> oh, tu la comprends au montage. Je suis bien avec mon petit doudou parce que j'ai encore des munitions inflammables donc euh... et un laser. Oh, je sur moi, je quitte, je Oh putain, j'aurais pas dû rester tout seul. Je vais mourir sur place quand même J'ai même pas. Oh il y a des mort. trous dans le sol. Ouais. Ah... Bon Ah carrément ah, bon <rire> bon, il, il a eu raison hein ah, C'est eh pas bon, la, bon, pas là, pas la même propre, chose hein. qu'un tapis rouge mais... Bah ouais, non, non surtout... Ah oh, non mais pas encore Arrête. Ah, arrêtez Eh non non non stop les jokies hein Eh non Reviens là pas Reviens pas là là-bas non, non, non, là non je veux pas y aller <rire> Ça y est, au revoir, <rire> oh, revoir <rire> Au revoir, au revoir, <rire> Mais où est-ce qu'il m'emmène je... <rire> Excusez les gars, je ne sais pas du tout où je suis C'est la tête J'ai grillé ma trousse de soin il y a à peu près 25 secondes C'est très bien équipé Ah bah forcément, euh... c'est l'armurerie ah, À côté des cellules, on sait jamais Toujours Non il est là, il charge encore Et ça c'est aussi c'est le problème avec les iMac Invisiblement, hein. ça charge pas vite Voilà, il y a un shooter qui a crashé. Des cool! Oui, on l'a déjà dit. Ah oh! Oh, il y a un chargeur! Mais c'est bon, il fait le tour! Il arrive! Surtout, Romain! Quoi? Oh! Je encore encore à corps! Ah non, non, non! Qu'est-ce que tu fais? Oh merde! Non, non, non, non! non. Pourquoi t'as fait ça Romag <rire> J'ai cru qu'il y avait un zombie. Ah Il y a une voiture de la police, servi Une trousse de soins Ah le sniper c'est efficace ouais. même euh, s'ils ont des casques. Ouais, bon à savoir. You. Okay. Wow, nice shot. oui tu montes la garde hein J'y vais Allez Ouais vas-y là, écran bleu, non Bon le Zoé sont oui, des ah Vite, vite, vite Ouf c'était dur Allez Zoé oh, mais... pas, pas C'est pas moi Mais Zoé, rentre Quelqu'un ils savent pas que c'est plus supporté. Euh, moi je dirais tous aux abris quand même. Parce que le C4 dans une pièce comme ça, je pense qu'on. Vous a... <rire> avez du C4 Non, il y a une vache. Oh, on a J'ai un mini carré sur le mur. Un mini carré sur le mur. Oh, comment on se retrouve? Hein. J'ai plein de carrés sur le mur! je... Oui! Zoé! Ah mais quel. Oh, heureusement, ils ont mis un mur invisible en place. y y'en a un là. Ouais, mais faut péter les vitres qu'une par une parce que sinon on va se payer 4 hordes dans la gueule! Oh, ça se coupe partout! Ça se de partout. Voilà! Eh bah ben, Zoé, l'a a gagné, tiens. Look! There's lights on in that church! Oh bah oui, ouais, une non, église. Non, non, église, exactement une église à Halloween, qu'est-ce qu'il peut nous arriver dire Careful, this is wide open Oh voilà, oui Oui, ça pas Ouh, j'en reviens loin Bah non, tu reviens juste du parking d'à côté Tu sens le tank dans le coffre-fort Casse-toi Allez, ouais, quest vous là? Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on le laisse cramer! Mais, mais ça sert à rien dans Fenêtre 2! Il y a pas Putain, mais il y a une Zoé! Allez, Zoé dans, dans le genre! Oh ah, la vache! Je crois qu'il m'a pété trois côtes! Oh Lock il y a un réchaud à gaz! <rires> Un paquet de vide. Mmh, quel vide. C'est le seul truc que tu remarques. J'aime bien, je vois l'étage du dessus. Ah, et alors, c'est comment Euh. Pas très meublé. Oh, regarde, j'utilise la force. Je <rire> <rire> suis un Jedi en fait. Oh, oh c'est fort. Mais laissez jamais les bottes dessiner à votre place. Pas que des stratégies à la con. <rire> Euh... Attends, il y a un monsieur qui a un mal de gorge. Sol rose comme ça, ça te fait ralentir, on dirait du chewing-gum. C'est vous il y a de la... vraiment beaucoup de flotte <rire> Tu dis ça parce que tu vois le sol rose ou parce que tu vois vraiment la flotte Non, là parce que je vois le plafond rose. Ouais, donc après apparemment, notre, notre science basée sur la vie et la mort ne marche pas parce qu'eux sont immortels. Bon, bah, c'est chouette et il y a un mot ouais, euh, de décodeur Mais qui a laissé allumer le robinet quand même hein, Parce que là, clairement, c'est pas normal. Faut reculer <rire> <rire> Aïe Ouh. Non mais. Non mais, joki. Il y avait un joki hunter, je me paye le joki, c'est normal. <rire> Comment elle part, Zoé Ah, tu vas pas courir nous. <rire> wow <rire> Alors là ah, tu m'impressionnes ouais, euh, Tu, tu m'impressionnes, clairement. Bon, vous me relevez Mais Bon, vous here relevez Euh... Ah oh, zut, c'est trop lent. Vous avez pris tous les soins Ah bah attends, va attendre qu'il monte hein. Allez-y grimpez les gars. Oh. <rire> Putain, la quantité de chewing gum! Le zombie s'est retourné, il m'a vu, il s'est re retourné. Je sais pas comment je dois le prendre. J'ai rien compris, mais je pense qu'il a dit ce que je pense qu'il a dit. J'en ai deux! recule! Allez, vas-y, Zoé, attaque avec ton petit flingue, t'as raison! Il s'est fait poutrer par des zombies! Oh non mais je ne veux pas que vous le Non, il y a <rire> euh... Oh joli! Allez, des vaccins! Non, mais putain de bordel de. Ah merde! Oui J'en oh Non, je non je Ah non! Et <rire> il est trop loin pour que je puisse y avoir! Allez, levez moi! Tout le monde est à côté.